Je reprends ce qu'avait dit Alain tout à l'heure sur l'arbre, le tronc de cette citoyenneté. Et puis les branches, voilà, donc une branche environnement, une branche soutien et aide, aux, et aide à la population. Euh, on, on va essayer de faire une autre branche, là. On va dire ben, l'engagement au cœur de la cité, là où les choses se décident, là où il y a les, la mairie, là où il y a le conseil municipal, là où il y a les élus là où il faut aller euh, bien taper à la porte en disant, ben bah voilà, nous, voilà ce qu'on vit, et puis voilà ce qu'on voudrait, qu'il soit abélios. Avec y les de nous aussi, c'est surtout, n'ayez plus peur hein, des institutions, mmh. n'ayez plus peur de ces grands mots qui peuvent être compliqués. On passe un coup de fil, et on est bien accueillis, et ils en ont de bons souvenirs, on voulait vous faire partager ces moments-là. Alors voilà. On les a suivis. Ils ont eu rendez-vous avec M. Oudan à la mairie de Carcassonne. Donc l'équipe des Nous Aussi et l'équipe du Jeune. Vous allez voir une réunion de travail. Allez, à et vous parlez. C'est moi qui vous reçois, donc je me présente. Donc Julien Dan, je suis chargé euh, à l'Amérique Carcassonne de représenter donc, les, les personnes handicapées, pas qu'à mobilité réduite. Euh, donc le handicap dans sa grande famille. Voilà, c'est un nouveau poste pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu aussi euh, rencontrer diverses associations euh, locales pour qu'on qu puisse échanger, surtout sur vos besoins, hein, surtout sur euh, votre quotidien, et comment vous vous sentez dans cette, euh, dans cette ville, hein, tout simplement. Je me présente, M. Alain Azambert, délégué principal de nous aussi de, de l'eau de Carcassonne, et je suis vraiment très content d'être bien reçu par M. Oudan, et je suis content d'avoir, connaître l'autre association, voilà. Merci. Moi je présente euh, le GEM, à le ouais. Carcassonne. Je, bah, viens on... avec, je viens avec du président. On va alors, leur présenter notre, notre association, le, le GEM, et on leur explique ce que le GEM nous apporte. Euh, comment, on, comment dire, euh, ce qui nous est arrivé dans la vie, ce, ce que le GEM nous a apporté, notre vision de, de l'avenir, suite à ça. Euh, C'est pour les personnes handicapées intellectuelles, voilà. Après, euh, pour avoir les droits, on avait parlé dans des réunions pour, pour voter, pour euh, l'accès dans, dans les magasins. C'est très important, parce que Carcassonne, il y a beaucoup de problèmes pour ça. Hein. En tant qu'élu et maire de Carcassonne, je ne peux pas aller voir un commerçant privé, lui imposer quoi que ce soit, sinon en tant que mairie, on n'est pas carré. Ça serait démago. Ça serait être... Voilà. Euh, je préfère qu'on commence à voir notre, euh, notre sauce à nous. Et après, j'irai voir les commerçants. Mais il y a des projets. Il y a des projets. Pour les accès au commerce, il y a des projets et qui vont voir le jour dès, dès début 2021 parce qu'avec pas grand-chose, on peut rendre plus facile la vie des gens. Mais j'ai aussi besoin de vous. C'est pour ça que je vous ai invité sur, sur les notions d'accessibilité. Je ne peux pas tout voir, moi. Hein? Donc, c'est pour ça que je donne rendez-vous à toutes les associations, mais j'ai besoin de noter tout ce, que vous a, tout ce que vous vivez au quotidien. Et si sur 10 problèmes, on en règle ben, la moitié, ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire, <rire> la citoyenneté Ce sont des choses très abstraites. Euh... Déjà, quelques okay. citoyen, c'est déjà à l'évoquer. Ah, on va parler voter. Donc, les citoyens, il faut participer pour, en tant que citoyens pour toute l'heure. Voilà. Parce que euh, l'handicap, cher certaines personnes qui réussissent, est euh, invisible. À part, mais... désolé. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Et les gens 8 personnes sur 10. On ne sait pas qu'ils sont handicapés. Mais les gens, ils ne voyaient pas. pas. Vous êtes invisible, c'est pas on marqué. Pas, on ne va pas se, se promener avec un panneau sur la face. Oui, voilà. Ça suffit déjà. Bien <rire> passé. C'est ça. <rire> ben, le but d'une réunion comme aujourd'hui, c'est que euh, je reçoive un maximum d'informations et que j'en sois leur porte-parole. Moi, en tout cas, ma mission, c'est celle-là. Moi, à notre niveau, Carcassonne. Euh, J'ai aussi une mission sur carcassonne agglomération, donc là, de suite, on touche plus d'une centaine de communes. Donc forcément, les idées, euh, les idées vont affluer et, et les problématiques surtout. Voilà, c'est surtout ça qui, qui nous importe. Aujourd'hui, euh, dans chaque domaine, je crois qu'il faut qu'on soit représenté par des personnes qui sont en situation. Alors, ça peut être euh, l'adjoint au sport, pour moi, il faudrait qu'il ait fait du sport. L'adjouement au commerce, il faudrait qu'il ait un passé de commerçant, à la santé, pareil, à la culture, pareil, et au handicap, je trouve que personne n'est mieux placé, malheureusement, que nous. Donc, forcément, pour parler des problèmes liés à nos handicaps, il faut des gens concernés. Donc, c'est très bien, je pense que ça avance dans le bon sens, pas assez vite, forcément. Merci. Voilà une première réunion de travail. Alain, c'était la première fois que vous faisiez une réunion de travail avec euh, le conseiller municipal. Euh, D'écouter tout le monde comme ça, il nous pose des questions. Euh, C'est bien. Il faut avancer. Il faut que l'arbre aille partout. <rire> ça de bah, si Il y Il y a le tronc, puis il y a les branches, les mm -hmm. petites branches. Il faut que ça aille partout. Mm -hmm. Je, je remercie me... aussi les pompiers. Jeanne, Jeanne, mon, je C'est je bon. je bon Christophe. C'est ouais, le délégué départemental et nous aussi qui te le dit. C'est pas <rire> euh, Peut-être Marie une réaction de, du GEM par rapport à ce qui, à cette réunion au conseil municipal. Bon, c'est un peu brutal, hein là. Peu... Ça, se préparer, c'est compliqué. C'est un peu, un peu de... émouvant de se voir On sur le monde. Voilà, non, c'est. Le GEM, en tout cas, donne la possibilité à toutes les personnes qui sont ici d'être citoyens, je pense, pour la simple raison, et après je leur passe la parole, que c'est une association, loi 1901, dont ils sont eux-mêmes euh, les présidents, secrétaires, trésoriers. Donc, euh, qui veut en parler hein peux... Maintenant que j'ai lancé l'histoire, hein. monsieur le président est à côté de moi, monsieur le trésorier est de l'autre côté, vous avez la secrétaire. C'est très structuré. Voilà, c'est mm -hmm. très structuré. Ouais. Donc, je, vous, je les laisse en parler un petit peu. Mm -hmm. <rire> tu, veux, tu veux parler de ce qu'on qu fait depuis longtemps, Jean-Michel euh, Bonjour. Tu peux parler des actions Je m'appelle Jean-Michel. Ça fait quelques années que je suis au GEM de Carcassonne. Je ne connaissais pas du tout le, le GEM et, et c'est par l'intervenir d'un ami qui m'a conseillé de venir au GEM et de voir ce que c'était que, que le GEM. Alors GEM c'est un groupe d'entraide mutuelle qui, en fait, le GEM est, et une association qui accueille des gens qui ont des problèmes psychiques invisibles mmh. et, et bien d'autres personnes également, hein. on est là pour les, pour, pour les accueillir. Euh, moi je fais partie, je suis adjoint euh, euh, sur, euh, trésorier, trésorier. Mmh. Euh, — Malheureusement, le, le, le trésorier euh, euh, n'a pas pu euh, venir. C'est une grosse responsabilité d'être trésorier d'une association. Euh, — Oui, c'est vrai. Ouais. Il faut s'occuper euh, la, la gestion de la caisse. Euh, mm -hmm. euh, — Allez-y, allez-y. Hein. On fait comme à la maison. <rire> ne faites pas. pas. — C'est effectivement une grosse responsabilité. Et donc le GEM met en place des projets. Alors euh, on, on a parlé d'environnement, euh, ça fait un petit moment qu'on travaille autour de l'environnement. On s'est d'abord questionné sur euh, qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau. Donc on est allé rencontrer des producteurs locaux, on est allé dans des fermes. Et depuis cette époque-là, on essaie d'acheter des produits locaux. Euh, en fait, le fonctionnement du GEM, c'est une école de citoyenneté, finalement, parce que... Vous êtes tous investis, responsabilisés. Euh, je ne viens euh, oui, Je crois qu'elle vient... 20 points. Je sais. <rire> Et mieux que nous, de toute façon. Moi, quand je suis venu au GEM, le 7 septembre 2014, le jour de mon anniversaire, j'ai été bien re reçue par Cathy. J'étais un peu timide au début. Je ne savais, je savais pas où me mettre. Ça a bien changé, Geneviève. Timide <rire> je vous êtes plus maintenant. vous éluche, monsieur le conseiller municipal. Depuis euh, 4, 4 heures qu'on a eu, ils m'ont donné confiance. On a fait beaucoup de sorties. J'espère qu'il euh, y aura encore des sorties par rapport au Covid-19. Et je suis vraiment contente du jeune. Là, je suis vice-présidente. Voilà. Félicitations. Merci. Moi, je euh, Moi, ça fait euh, plusieurs années aussi que je suis au GEM. Et ce que j'aime le plus, c'est que euh, c'est euh, justement la notion d'entraide. Euh, tout le monde aide tout le monde. Il euh, y, y a, pas de, euh, on fait pas de différence entre les personnes. Et euh, on fait plein d'activités. Euh, on aide ceux qui ont un peu plus de mal à lire, raconter, compter, tout ça. Et ça, c'est génial. Mmh. Et un dernier mot du président, quand même. C'est important. Il faut respecter l'institution. Le... <rire> euh, le GEM, en fait, m'a redonné goût à la vie et l'envie de me lever le matin. Nous faisons plein d'activités au GEM. et Par exemple, nous allons aller lycées, Nous allons témoigner de notre parcours de vie. Et Ça, c'est un engagement citoyen aussi, d'aller témoigner auprès de, voilà, de la population, des de jeunes. De culture, et de ouais. C'est important. On leur raconte ce qui nous est arrivé. Moi, je parle de mon accident. Je leur dis... M'a apporté et enlevé aussi dans la vie, mmh. et euh, voilà. Euh, c'est un lieu de rencontre et d'échange et d'écoute. Beaucoup merci, Alain. d'écoute oui. monsieur Oudan, Ça vous a cette rencontre. Vous avez vu un moment, euh, c'est Geneviève qui vous dit Bon, dans la cité, il y a le handicap visible, et c'est très facile de répondre. Entre, attention, entre guillemets, ça se voit. Quand on fait quelque chose pour le handicap visible, on va élargir un trottoir, etc. Donc on se dit, on a bien fait. Mais pour tout ce qui est invisible, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ben, C'est là où c'est le plus compliqué, en fait. Euh, les handicaps invisibles. Et puis, surtout, euh, dans ma position, je leur demande de l'aide. Parce que moi, ben, j'ai une, une particularité une particularité pardon, dans mon handicap à moi. Mais je ne connais pas les handicaps visuels, auditifs, euh, et j'en passe. Donc c'est pour ça qu'on a tous besoin les uns des autres. Et forcément, leur euh, vécu, leur quotidien, nous apporte euh, souvent toutes les réponses. Alors euh, il faut s'adapter, il faut adapter euh, une ville comme Carcassonne, c'est pas simple, puisque le centre est, est protégé avec... Euh, des lois et des contraintes particulières. La cité de Carcassonne, n'en parlons pas. C'est difficile de monter... très, très difficile, euh, mais, si mais on, on avance. On, on travaille main dans la main avec les bâtiments de France pour essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, on est en capacité sur la cité de visiter 70% de la cité et du château Comtal, donc c'est quand même pas trop mal. Euh, je me faire le porte-parole du GEM, euh, lors de notre... De notre rencontre, on a on a mis en place une journée une journée de découverte qui va être le samedi 3 octobre si je ne me trompe Absolument. pas. Dans une semaine, vous êtes voilà. tous invités Place Carnot. <rire> voilà. Donc on leur a mis à disposition un petit un petit espace pour euh, ben, distribuer leur euh, leur petit livre euh, qu'ils qu expliquent euh, voilà, voilà qui qu ils sont qui leur, leur, leur, journal, leur journal. Leur journal. Avec la mairie, on leur met à disposition le côté impression donc euh, donc voilà, c'est un acte citoyen. Donc du coup, rencontrer les gens du marché, parce que c'est ce que je leur ai dit, euh, on ne vous voit pas assez. Mm -hmm. Moi, je suis toute la journée dans ma ville, euh, par euh, mm -hmm. toutes les rues, euh, du moins les, les mieux accessibles. Euh, mm -hmm. On ne voit pas assez de personnes handicapées, et ça me dérange beaucoup. On ne les voit pas au stade, on ne les voit pas au gymnase, on ne les voit pas au théâtre, on ne les voit pas au cinéma, on ne les voit pas partout, quoi, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut, faut casser ces codes-là, vraiment. Faut... Euh, le regard de l'autre, forcément, ne nous, nous, fait, euh, nous fait pas du bien de temps en temps. Oui. Mais ça fait importe. hésiter, on peut comprendre. Voilà, voilà, voilà, même si ça évolue, c'est encore difficile voilà. parfois. Donc il faut, faut aller dans ce sens-là. Oui. Donc du coup, euh, je vais. Euh, alors, avec la crise sanitaire, c'est pas simple cette année, mais dans les démarches que nous avons réfléchies ou entreprises. Quand on parle de citoyenneté, je vais, euh, je vais les inviter à un conseil municipal. J'aimerais inviter certains à un conseil municipal de Carcassonne. Alors aujourd'hui, on a changé de salle pour ce qui est hier. Donc c'était un peu compliqué. Pas l'accessibilité, mais la, la distanciation. Déjà avec 40 élus, c'est compliqué. Alors, euh, mais en espérant que tout ça redevienne vite à la normale. Donc du coup, vous pourrez participer, bien entendu, à un conseil municipal. Alors quand je dis participer... C'est au moins y assister, comme tout citoyen. Et voilà, comme tout citoyen, on va voir comment ça se passe. Il euh, y a la possibilité aujourd'hui de suivre ça sur la chaîne YouTube, donc sur Internet. Mais euh, je trouve. c'est bien d'être présent. Je, physiquement, je trouve que c'est quand, quand même bien mieux de, de le vivre physiquement et de voir vraiment comment ça se passe. <applaudissements> Alors, tout, c est c est bien, bien. tout de suite. Ah. Et, comme le dit Julien Oudan, il avec le Covid. Oui. Euh, le pose, le quand on écoute le Covid, maintenant il y a une qui ferme. Et, euh, déjà la, la Ford de Sainte-Catherine été... Euh, — Annulé ?— Annulé. Mm -hmm. euh, ça ne sera pas. Et beaucoup de, de rassemblements aussi. Mm -hmm. Je pense à ça. — C'est un moment un... particulier où, justement, la solidarité de tous est importante. — Voilà. — Et puis d'ailleurs, regardez, on a tous un masque ce matin. Alors je sais qu'on entend plein de trucs sur les masques et tout ça. Mais c'est peut-être aussi un signe citoyen parce qu'on se soucie chacun des autres, là, en ce moment. Même oui. si c'est pas très agréable. Donc c'est encore une marque de citoyenneté. Oui. Mais... Euh, rapidement, mais on va en parler parce qu'ils sont venus exprès pour nous exposer leurs témoignages. Euh, Joseph Duplan et Béatrice Barré sont là. Pourquoi On est toujours dans le même sujet. On s'investit dans un conseil municipal, pourquoi pas Dans une association, on est président, on est trésorier. Euh, Joseph, lui, est administrateur à la MJC de Carcassonne. Il s'est complètement investi, engagé. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle euh, Duplan Joseph. Je suis président aussi à la vie sociale euh, du foyer de Capandu. Hein, quand je représente me mes amis euh, du foyer, quand je fais des réunions et je fais des rapports. Et après, euh, on se voit tous les amis pour parler de ce qui va se faire. Euh, comme euh, le monsieur vous a dit, je, je suis aussi, aussi je fais euh, de la plastique à la MJC de Carcassonne. J'ai été élu avec Béatrice euh, au réunion d'administration. Nous parlons euh, de tout ce qui se fait à la MJC, les travaux, les comptes, les sorties, euh, il y a beaucoup de choses à voir. Et votre oui. voix compte Et ma voix compte, oui. Et oui, c'est important. Béatrice... Euh y a, dès Joseph, il n'y en a pas tant que ça, il faut motiver un peu tout le monde, il faut s'investir dans les conseils d'administration, il faut aller... Se, il faut. Alors Joseph est investi euh, au foyer déjà d'hébergement de la PAGH Capandu, euh, à la vie sociale, et euh, c'est vrai qu'il a toujours eu à cœur de porter la parole des autres aussi, et de, de, de c'est un bon porte-parole et euh, il, il s'intéresse à tout ce qui se passe. Donc quand euh, il a rejoint euh, l'atelier « main dans la main » de la MJC de Carcassonne, qui existe quand même depuis euh, 2005, c'est un partenariat entre la l'APHIH et euh, la MJC, c'est un atelier plastique ouvert à tous, mais qui a la particularité d'être adapté aux personnes en situation de handicap. Donc euh, il s'est investi dans cet atelier, donc euh, ce n'est pas un atelier euh, en institution, c'est un atelier dans la cité, dans ce lieu NJC, qui est le lieu de la laïcité, de l'éducation ouais. populaire. D'ailleurs, vous, dans votre atelier, main dans la main, un petit peu, c'est ce que vous cherchez à faire, c'est de décloisonner. On peut avoir une activité à l'extérieur euh, de l'institution, d'un foyer, ouais, oui, pour être avec tout le monde. C'est un, un droit important. pour les personnes en situation de handicap d'avoir aussi euh, accès à, à une activité qui soit un atelier plastique, qui soit adapté aussi à, à leur handicap, hein, euh, qui est plutôt handicap euh, psychique, hein, on a, on a peu de, de handicap honteur, hein. on a beaucoup de personnes, parce que depuis l'année aiguille aussi, ils sont venus aux expositions, ils en parlent à l'ESAT, donc euh, voilà, on a des gens de, de l'Abdaïm aussi qui viennent, on a des gens qui vivent dans la cité. Euh, C'est encore un témoignage important de l'implication citoyenne dans la cité. Et, et de participer ouais. aussi en tant qu'adhérent de l'AMJC dans ce lieu culturel, culturel laïque d'éducation populaire. Euh, et ben, petit à petit, ce, et ben, voilà, et on assiste un, un, à une assemblée générale, on est au courant de ce qui se passe dans cette maison, et un jour, et ben, on se dit pourquoi pas moi aussi aller de l'autre côté participer à être acteur. En fait, c'est venu aussi de, de, de problèmes financiers et euh, Joseph a voulu s'engager. Euh, euh, surtout par rapport aux au travaux. Voilà. Parce que c'est c'est par, euh, par rapport aux travaux, parce que bon, euh, l'abonné c'est un peu ça, c'est vrai, ben, les travaux ont commencé, il y en a au moins je pense pour euh, 3 ans, si je ne me trompe pas voilà, et nous sommes ben, une trentaine, on participe une trentaine aux réunions et chaque, chaque année il y a une réunion, voilà, pour faire un peu le point voilà. merci, et aussi je participe euh, aussi à, à nous aussi, je voulais le, le signaler quand même, hein. Vu qu'on a parlé ce matin, moi j'ai un petit truc à, à dire, j'espère que ça se fera. Euh, je pense que si on veut se faire entendre et que les choses bougent, il faudrait qu'on monte à Paris, voir le président de la République. Ouais. Merci. <rires> Merci. Merci. Bien. Merci Joseph est vraiment très très investi, et vraiment faisant partie du Conseil d'administration, il veut surtout pas que... La, la MJC s'arrête, il veut défendre pour toujours avoir un lieu, un bâtiment, pour pouvoir exercer euh, toutes ses activités. Et donc il est vraiment très très défenseur. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, il faut faire bouger les choses. Hein. Le président n'est pas là, il s'appelle Joseph comme lui, et il aurait dit que Joseph ne rate jamais une réunion du conseil d'administration et que sa parole est entendue. Oui. Hein, c'est ça voilà, Oui, ouais. c'est ça. Merci. Ah ouais. Merci. Ah ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien. Euh, J'avais dit qu'on finirait à l'heure. Il est 29. Ouf Ouh là Il nous manque trois minutes d'un petit film qu'on qu voulait vous montrer. Oui. Avant de partir, voilà. Ça va vous donner peut-être. Euh, on va ouvrir sur l'avenir on verra. Hein. Euh, avant ça, juste avant ça, euh, Anne-Marie. Le Breton. Euh, merci de tout cœur parce que euh, c'est la cheville ouvrière de cette euh, matinée. Euh... On voulait parler d'Elmout aussi, qui est président du CDF à l'époque de FPA. Allez, d'accord. Merci beaucoup. On déborde de, de, de 3-4 minutes, poids. on dit pour les bus. C'est possible Très proche du maire et oui. il s'investit beaucoup dans son village. Je vais veut le boire avec y a des problèmes qu'il y a des saletés par terre, soit je rentres, soit je le Il vient envoyer aussi euh, que je participe à de la recoupe pas. Il y en a trois par an. Euh... Il va même chez, dans la maison de M. le maire. Pas uniquement à la mairie quand quelque chose ne va pas. Voilà. pas... Oui. Voilà, on peut Et... le féliciter, Et... il n'a pas peur de dire des choses. du Président, vous, vous serez à vous, hein, de la Merci beaucoup d'être venu avec Sylvie euh, euh, sa référence. C'est gentil d'avoir assisté et, et de témoigner. Je voulais remercier la TDI qui nous a soutenus, qui soutient les nous aussi. Euh, je voulais parenthèse. Madame Bonnat. Juste une parenthèse, juste, Madame Bonnard, juste si une parenthèse fait... pardon, une parenthèse. Anne-Marie euh, vient de dire la TDI soutient les nous aussi. Les nous aussi, c'est ce sont... une association ils sont autonomes. C'est leur association. Ils ont besoin de soutien. Et toute institution peut les aider, les soutenir. Je sais qu'à Marie, on dégage des heures, la TDI dégage des heures pour qu'elle puisse s'occuper de nous aussi. Elle fait beaucoup de travail toute seule. Les autres institutions, les autres associations peuvent aussi euh, renforcer euh, ce soutien. Donc euh, voilà, pensez-y. Tout aide, tout, tout soutien sont les bienvenus. <rire> Madame Bonal, la présidente de l'association, la TDI s'excuse pour des raisons professionnelles, n'a pas pu être là. Madame notre directrice, aussi, et sont de tout cœur avec nous. Je remercie vraiment tout le monde. Emmanuel, David, chapeau, Merci. pour les vidéos et photos. Merci. C'était super. Merci. Benjamin, qui nous a fait un très bel éclairage et qui a suivi un peu toutes mes ondes de l'ambulation. Merci beaucoup. Philippe, Benoît, qui a capté toute la journée, cette matinée, donc on pourra la revoir, la partager, on fera des petits extraits comme ça. C'est important que voilà, ce qui s'est dit ce matin puisse aussi être montré à tous ceux qui n'étaient pas là. Et ça pourra les intéresser et les motiver pour eux aussi s'investir en tant que citoyens. Et justement, on y vient au point final. Regardez, on s'est dit quand on était avec les deux aussi et les jeunes euh, au café, hein, tranquille, on prenait un verre, et puis on s'est dit mais... Et vous, pourquoi vous ne seriez pas euh, plus engagé dans la vie de la cité, euh, conseiller municipal, des choses comme ça Et puis, tout le monde disait, oui, peut-être, ça serait bien, mais je ne sais pas si c'est possible, etc. Alors, avant de partir, vous y penserez dans le bus, il s'est passé quelque chose en France cette année, aux dernières élections, dans, un, dans une ville qui est au nord de la France, qui s'appelle Arras, c'est une ville un peu plus grande que Carcassonne, je crois, mais un peu de, un peu de cette taille-là, un peu plus grande quand même. Et vous allez voir que quelqu'un a été élu, et je crois que c'est pour la première fois à un conseil municipal. Alors on va voir des jeunes, et nous aussi, qui s'interrogent sur cette question. Et très rapidement, vous allez faire connaissance avec cette personne. Est-ce que vous pensez que le handicap fait une difficulté pour être conseiller municipal Mais tout dépend pas l'handicap handicap qu'on a, déjà. C'est un handicap physique ou c un handicap, un handicap c'est physique déjà, c'est difficile pour se dépasser. Est-ce que c'est bien aménagé, je sais pas. Est-ce qu'on l'aide aussi Et euh... après, chic, il faut, il faut être enfin, euh, ça dépend de l'ordre de, de, de, de, de, de, de handicap. Ouais, ça dépend de, de handicap d'handicap. Est-ce que vous savez qu'il y a une une jeune femme, je crois, qui a une trisomie et qui est devenue conseillère municipale dans une ville du nord de la France. Vous êtes au courant non. Non, non, mais voilà. Non, non. Ah, C'est magnifique cette histoire. Nous sommes à Arras. Nous allons rencontrer Éléonore Lalou, conseillère municipale, conseillère municipale trisomie qui vient d'être élue. Elle est chez sa maman aujourd'hui parce que c'était son lieu de confinement. Mais là, nous allons à une réunion à l'hôtel de ville. À 34 ans, Éléonore Lalou a bien oh, compris son emploi oh, du temps de nouvelle conseillère municipale. Alors, Léonard, tu vas où là Alors, je vais à la mairie pour assister à une préparation euh, de de clean -up -day. Alors, nous sommes partis à la réunion de préparation du ranch La Planète en français. 150 villes du monde font ce grand nettoyage le 17 septembre prochain et Léonore représente le maire donc elle se sent chez elle à la mairie. la mairie. Bonjour tout le monde. Ça va Bonjour à tous. Et Léonore a même fait sa liste de propositions pour le grand nettoyage dans sa ville, Arras. Donc, un, j'ai intégrer les personnes en situation de handicap en, au clean up, en Clean Up Day. Intégrer les personnes handicapées, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est oui. vrai que n'étant pas moi-même touchée par le handicap, je t'avoue que je ne saurais pas comment m'y prendre pour que ce soit vraiment facilement adap adaptable à tout le monde. Donc euh, ton regard là-dessus, ça m'intéresse énormément. Si tu as des propositions à me faire, il n'y a aucun problème, j'aimerais vraiment... Même le maire s'intéresse à ces propositions. Tu fais passer tes idées Oui, on les a ouais. déjà étudiées. A ah bah C'est bien, bravo. Figure-toi que depuis un mois, on a fait un test devant le lycée euh, Carnot et Gambetta où on a installé des poubelles rouges. Rouge. Voyantes, flashy. Ah, parfait. La trisomie euh, n'empêche pas du tout de tenir un rôle euh, de conseillère municipal. La trisomie n'empêche pas euh, et quel que soit le handicap, et vous en êtes la preuve aussi, il n'y a pas d'empêchement. De, euh, Je pense que l'empêchement, il est dans les têtes de ceux qui n'ont pas en fait, euh, conscience que tout est possible. Mais oui, monsieur le maire, l'indépendante Éléonore l'a compris. Trisomie ou pas, la conseillère sera toujours là pour nous défendre, nous, les personnes handicapées. Éléonore, pourquoi tu voulais devenir conseillère municipale pourquoi parce qu'Ara, c'est ça, sur la civilité, c'est la propreté, sur le respect. Et ça, c'est le, le plus important pour moi. Voilà. Ouais. On vous souhaite une très, très belle journée. On vous remercie toutes et tous d'être venus. Parce que vraiment, c'était chouette. Alain un dernier mot de la fin, parce que c'est à, à vous, responsable de nous aussi, de conclure. Rien pour nous. <rire> Alors là, quand on veut tricher, ça marche. Rien, pas. Sans, nous. Rien sans nous. Et tous ensemble. <rire> on va mettre une image d'Henri Bataille, on aurait voulu lui consacrer oui. un petit moment. Monsieur le maire aurait très bien parlé d'Henri Bataille, qui a été porte-drapeau, très investi. À la mairie de Penautier, il nous a quittés il y a quelques semaines. Voilà, on nous rendre hommage parce qu'il était vraiment un très très grand citoyen. Voilà. Merci. Bonjour soyez soyez monde. Merci beaucoup d'être journée. Merci, merci. merci pour tout. Merci pour cette belle journée. Ah, juste pour pas que un dernier mot d'un adhérent de nous aussi. Et, et on vous laisse deux minutes parce qu'après les bus doivent partir. Oui, je m'appelle M. césar euh, Je suis adhérent à nous aussi depuis à peu près deux ans. Et bon, ça m'a beaucoup apporté. On discute, pas mal, de... On discute pas mal entre nous. Et ça m'a pas mal apporté. Et je continue à adhérer à nous aussi. Voilà. Merci. Merci à tous. Vous avez remarqué que M. le commandant de pierre M. le... Le lieutenant des pompiers sont restés jusqu'au bout, alors que c'était pas prévu. Bravo, Monsieur le maire est resté jusqu'au bout. Il faut continuer aussi. Et dans beaucoup de réunions, les élus, les responsables, ben, ils ont beaucoup de travail, ils, vont, ils sont obligés de partir. Ben là, je sais qu'ils ont dû faire des efforts et sacrifier peut-être d'autres rendez-vous pour rester avec nous. Donc, euh, c'est important. Votre parole a été entendue, j'espère, ce matin. Merci, à bientôt.